On pense souvent qu'on n'a pas assez d'argent et du coup bah, on passe notre temps à essayer d'en avoir plus. Mais paradoxalement, on est les plus privilégiés de la planète. On a les chiffres de 2012 de l'UNESCO qui expliquent qu'est-ce que c'est les répartitions de la richesse dans le monde. Est-ce que vous avez un toit sur la tête Oui, vous pouvez cocher la première case. Est-ce que vous avez un ordinateur personnel Oui, non est-ce que vous êtes déjà parti au moins une fois en vacances Est-ce que vous allez régulièrement au cinéma Et enfin, est-ce que vous avez fait des études après le bac Si vous avez répondu oui à ces cinq questions, vous faites partie des 1% les plus riches de la planète. Oui, oui, oui. La question qui émerge avec ça, c'est qu'on peut faire avec ce qu'on a. Ça veut dire que finalement, on passe beaucoup d'énergie à chercher à avoir plus au lieu de prendre soin de ce qu'on a, on s'est posé vraiment cette question-là chez On Passe à l'acte et on s'est dit ça vaudrait le coup de développer les outils pour faire avec ce qu'on a et c'est ça qu'on veut faire. Du coup, venez nous aider, on a besoin d'un coup de pouce pour le démarrage, on a des outils numériques à faire, des formations à créer, venez nous aider sur notre crowdfunding, c'est la phase 2 d'On Passe à l'acte, cliquez sur le lien.